Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour eh bien, le guide de Xul. Xul qui a eu un rework, euh, ma foi, fort intéressant, qui a renforcé un petit peu euh, son côté PvP sans pour autant trop affaiblir le PvE. Alors peut-être qu'il y aura des changements concernant, euh, concernant Xul. Je pense qu'il y aura quelques nerfs parce que le rework l'a rendu beaucoup plus intéressant, mais également peut-être... Enfin, également plus fort, je pense. Euh, et c'est toujours un personnage un peu difficile, puisque Xul est tellement fort en PvE euh, que ses win rates montent en flèche. Donc, on va voir, euh, voir s'il y a des évolutions, mais je pense qu'il sera pot potentiellement légèrement nerf. Alors, Xul, pour commencer, quel est son rôle Alors, Xul, c'est un mi-chemin entre un... En fait, c'est un assassin mêlé, mais qui va avoir le rôle de potentiellement solo lane. Sauf que Xul... Peut être également déployé en triple mêlée. il est même très efficace en triple mêlée. pourquoi Parce que Xul, est... mais on peut même avoir un autre aspect où Xul sera solo tank, alors Xul n'est pas un solo tank, qu'on soit clair c'est des drafts très particuliers par exemple avec du mediv, du double support où il n'y a pas de tank en fait et que Xul est le seul solo, enfin le seul mêlée qui va gérer ce rôle de tankiness, mais... Xul avant tout, il a il est pas forcément ultra tanky avec le rework, il a gagné plus de 200 PV enfin il a gagné euh, quasiment 200 PV. Donc ça le rend plutôt euh, plus tanky qu'avant et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment cool, c'est vraiment appréciable. Donc Xul la grande faculté, la grande force de son perso, c'est imaginer qu'il a une grosse faux dans sa main. C'est pas pour rien, c'est un faucheur. Hein. C'est clairement le faucheur. Il est capable de nettoyer une vague de sbires très très vite. Et du coup, la grande faculté de Xul, Xul est connu. Pourquoi Il est connu. C'est le personnage quasiment qui a créé le double soaking. Le double soaking, c'est la capacité à récupérer de l'xp sur une vague et ensuite de décaler pour aller récupérer une autre vague. Ensuite, il revient, il repart, il revient, il repart. C'est pour ça que quand on le dit que c'est un solo liner, c'est pas vraiment le cas. Euh, alors maintenant, il est quand même meilleur en solo lane, Zul, mais surtout, en fait, si vous, vous allez le draft, si vous le récupérez, Souvent c'est pour pouvoir prendre deux vagues et par exemple même si on vous a pas accordé par exemple je sais pas moi Vous êtes euh, sur Sanctuaires Infernaux on vous a dit finalement allez solo euh, top bah, C'est pas grave vous prenez votre vague top ensuite vous décalez mid même si c'est des rotations longues Et que vous préférez euh, que les vagues soient, soient très proches l'une de l'autre Pensez par exemple à tombe de reine araignée mid top, mid top, mid top, mid top en permanence Si jamais euh, vos alliés veulent que vous alliez en solo et ils ont pas de draft un autre sol pour le faire eh c'est pas grave, si vous êtes euh, Du coup l'unique solo euh, L'autre mêlé en dehors du tank bah, C'est pas grave, vous allez bot, vous nettoyez Ensuite vous allez mid, vous faites une rotation inversée un petit peu tout seul Ce qui est euh, la... Donc ça c'est le gros point fort de Xul Et c'est lui qui a créé le double soaking, c'est le personnage qui a créé le double soaking Donc l'autre faculté euh, De Xul C'est également Ouh, ça, contrôle, allez, ça, allez, ça, son contrôle Son kit avant. de contrôle parce que Xul a pas forcément des dégâts De dingue, c'est un corps à corps Mais un petit peu l'image d'un tral, enfin tral a beaucoup plus D'impact au corps à corps mais a l'image de ces assassins mêlés qui peuvent pas forcément s'approcher tout de suite, ils vont avoir beaucoup de poke, on va devoir jouer beaucoup à distance parce qu'une fois que vous êtes dans la mêlée vous ne pouvez plus vous échapper avec Xul. Contrairement même à un tral avec ses ultimes et autres, Xul une fois qu'il est dedans il peut pas en sortir. Donc il faut bien savoir quand y aller, il faut bien euh, temporiser et c'est pour ça que vous avez des sorts à votre disposition. Commençons donc, euh, la, la peste du PVE, j'ai envie de dire, avec l'animation de squelettes. Quand, vous, quand des squelettes. quand des sbires meurent à vos côtés, ça fait pop des squelettes. Donc, les squelettes vont faire des petits dégâts et vont. Ça, ça ajoute des, des sbires mêlés en fait. Hein, ça ajoute des sbires mêlés. Mais il y a un changement maintenant. Maintenant, les sbires squelettes, donc quand un serviteur adverse meurt en proximité, il se transforme en guerrier squelette avec 526 points de vie, qui inflige 46 points de dégâts et dure jusqu'à un maximum de 12 secondes. Quand il meurt les guerriers squelettes infligent 110 points de dégâts aux ennemis proches. Donc maintenant, quand les squelettes meurent, avec le rework Zul, et eh bien ils explosent et ils font des dégâts. Donc que vous les tuiez ou qu'ils expirent tout seuls, c'est pas grave, ils vont exploser. Donc ça c'est vraiment bien. Par contre maintenant, c'est que 3 guerriers squelettes. Avant c'était 4, maintenant c'est que 3 guerriers squelettes euh, par les sbires, mais... C'est très très bon parce que quand ils meurent, ils font des explosions et ça, c'est excellent. Donc après, euh, enfin là, là j'ai fait les talents je, je vais juste virer les talents Donc ça c'est la faculté de Xul Et c'est ce qui fait qu'il est très fort en dépush Parce que vous allez, vous allez pouvoir créer plein de squelettes Facilement et ensuite eh bien, vous, laissez la, vous laissez la lane push Et vous partez pendant ce temps Aller récupérer une autre vague de, de sbire Donc ça c'est la grande force de Xul Xul maintenant a un activable également, c'est l'armure d'os L'armure d'os c'est 30 secondes de temps de recharge Ça confère un bouclier équivalent à 25% Des PV max de Xul, donc le Enfin, ce, cette particularité a même été augmentée Puisque Xul a vu ses PV supplémentaires Enfin, des PV euh, euh, en plus Et donc, eh bien, vous activez Vous avez 30 secondes de temps de recharge Une armure qui dure 3 secondes Donc c'est l'autre euh, outil défensif de Xul C'est d'ailleurs le seul outil défensif de Xul Mais c'est plutôt euh, pas mal Après, 30 secondes CD, c'est long Ensuite, on a donc euh, la faux La faux spectrale C'est pas... Le, on va dire que le game design de sort n'est pas incroyable, hein, c'est pas un sort euh, qui est waouh, wow, on se dit euh, wow, le sort est, est dingue, c'est pas, pas quelque chose d'incroyable mais bon, Comme vous posez une faux et ensuite elle revient en fonction de l'endroit où vous trouvez. Donc vous pouvez, un petit peu à l'image d'un boomerang, en fonction de, de l'endroit où vous êtes, et eh bien vous pouvez rediriger le retour. Par exemple si je fais la faux par là mais que je choisis d'avancer, bah, vous voyez la faux en revenant va faire des dégâts. Maintenant il y a une petite particularité depuis le rework, si jamais je touche un héros ennemi, et eh bien ça va faire pop un guerrier squelette Et ça c'est très fort, ça fait pop un guerrier squelette pour chaque héros ennemi touché Donc ça c'est plutôt cool parce que s'il est dans ces vagues de sbires et eh bien on cherche à le toucher avec le Q-Spell et en plus de ça et eh bien les sbires vont potentiellement mourir ça nous permet de waveclear de loin ça nous permet de poke Et surtout bah, les petits squelettes maintenant même s'ils sont ils servent à rien bah, En explosant ils font des dégâts Donc ça marche en PVP aussi Et ça faut pas l'oublier donc mine de rien, c'est des petits dégâts, ça apporte beaucoup au PVP de Xul, le fait de pop des squelettes. Et encore une fois, plus vous touchez de héros ennemis, plus ça fait pop de squelettes. La limitation des trois squelettes étant uniquement sur les serviteurs, pas sur les héros. Donc potentiellement, si je touche tout le monde, bah, je vais créer 4 euh, squelettes, voire plus. Donc... On a maintenant le Z, la frappe, les frappes maudites, donc c'est un temps de recharge de 16 secondes, donc c'est beaucoup, ça coûte, bon, 50 de mana. Les attaques de base infligent des dégâts dans une large zone, donc vous tapez, ça change votre manière d'auto-attaque, Un hein. Xul, en auto-attaque, vous voyez, c'est simple, hop, comme ça. Et eh bien, si vous appuyez sur Z, vous allez taper en zone, en fait, ce qui vous permet de waveclear très très rapidement une vague de sbires. et à côté de ça, c'est pas terminé, des héros qui sont. Euh, donc, diminue la vitesse d'attaque des héros et des unités invoquées de 40% pendant 2 secondes. Dure 4 secondes une fois déclenché. Donc, ça, c'est le, le, le déclenchement du Z. Mais l'effet également réduit la vitesse d'attaque de 40% pendant 2 secondes. Donc, c'est loin d'être dégueulasse. C'est vraiment pas mal contre bah, des pics façon Butcher et autres. Ça réduit leur vitesse d'attaque, c'est vraiment très pratique. Ou même si vous êtes dans 1v1 contre un Raynor par exemple, vous allez le, vous allez le choper avec une prison. Parce que ça, c'est l'autre sort. Vous avez un route ciblé sur Xul et le route ciblé donc après un délai de 2 secondes infligeant 75 points de dégâts et immobilise le héros adverse ciblé pendant 1,75 secondes Alors attention c'est pas parce que euh, l'ennemi est insensible par exemple que vous par exemple un Deathwing vous pouvez tout à fait lui mettre le... Euh, c'est juste que ça ne va pas le route donc est-ce que c'est pertinent Bah si vraiment il y a personne d'autre oui pourquoi pas ça va faire pop un squelette forcément Enfin euh, non pardon, ça c'est avec un, un, avec un build Ça ne fait pas pop de squelette my bad mais ce que je voulais dire c'était le E et du coup ça facilite votre touche de Cuspel Vu qu'il est route, euh, C'est impossible normalement de rater votre heure. Donc ça c'est la grande force de la prison d'os D'ailleurs il y a un combo aussi avec Zul C'est vous mettez le route Et vous posez un petit peu la faux un tout petit peu avant Un tout petit peu avant que le, le, les deux secondes soient, euh, soient établies Et du coup que la prison sorte Comme ça vous assurez votre touche de Cuspel Ça fait un bon petit poke Mine de rien que Zul n'est pas si manavore que ça Mais comme il spamme beaucoup ses compétences forcément à un moment donné la jauge de mana euh, tombe euh, tombe rap rapidement en tout cas elle tombe parce que vous allez enchaîner une vague ensuite une autre vague, ensuite une autre vague, ensuite une autre vague donc il y a un moment donné où la mana va devenir, un, va devenir quand même un, un souci comme vous le voyez avec son kit, Xul n'a pas de sustain Xul ne peut pas se régénérer en fonction des dégâts ou en fonction d'autres choses Donc ça sera un palier de talent et c'est le palier 7 On va commencer par les talents niveau 1 qui fonctionnent que sur l'armure d'os Donc l'outil défensif principal de Xul. On a pour commencer, je vais parler de... L Alors je sais pas, est-ce que je commence par le général non, On va commencer par le général On va commencer tout simplement par la répercussion Répercussion c'est le talent offensif par excellence au niveau 1 qui vous permet de faire énormément de dégâts, puisqu'à l'expiration, l'armure d'os inflige au héros adverse proche un montant de dégâts équivalent à 12% du maximum de points de vie. Donc inutile de vous dire que quand l'armure d'os soit est détruite, soit expire, ça fait boum, hein. ça fait bim bam boum, et euh, l'ennemi en face il a pris cher 12% du maximum de PV c'est énorme hein. C'est des stats, euh, des valeurs qui sont monstrueuses. Donc euh, bien sûr c'est pour ça que pendant très longtemps c'était le niveau 1 de Xul Maintenant Xul a deux autres talents qui sont pas dégueulasses Parce que le premier talent qui a été le plus joué pendant très longtemps ça a été l'ombre Tant que Armure d'os est active, Xul esquive toutes les attaques de base en contrepartie d'une augmentation du temps de recharge de 10 secondes. À la toute sortie de Xul, il n'y avait pas, de il y avait pas de, les 10 secondes de plus. Et ça a été même monté jusqu'à 20 secondes avant le rework pour, euh, pour calmer l'ombre parce que c'était devenu trop fort. En même temps, vous avez une armure d'os et en plus vous avez une esquive, c'est vraiment vraiment fort. Donc l'ombre euh, reste très bonne s'il n'y a vraiment que des auto-attaques en face. Après il faut pas oublier qu'au lieu de 30 secondes de CD, bah, c'est 40 secondes. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Ensuite vous avez l'entrave, talent personnellement que j'adore, euh, très utilitaire si vous, a, si vous manquez de contrôle, puisque euh, l'entrave c'est tant que l'armure d'os est active, les ennemis proches sont ralentis de 35% pendant une seconde. Porter une attaque de base à un héros ralenti, immobilisé ou étourdi réduit le temps de recharge d'armure d'os de 2 secondes. Donc ça c'est aussi très fort, ça fait que vous avez potentiellement plus dans votre armure d'os étant votre seul véritable outil un défensif. Un bah c'est pas mal de l'avoir plus souvent donc ça dépend un petit peu je dirais de votre compo et de la compo adverse si vous avez déjà beaucoup de contrôle bah c'est vrai que ça peut faire aussi l'occasion d'aller plus dans, le, dans la mêlée et du coup de vous servir de l'entrave mais Peut-être que si vous avez déjà beaucoup de contrôle la répercussion est bien Si vous avez besoin de cesser l'entrave est excellente euh, Donc on va partir sur l'entrave moi personnellement parce que j'adore Niveau 4, alors le palier 4 de Xul c'est un palier qui est très fort Honnêtement c'est un excellent palier, tout est fort sur Xul au niveau 4 Donc ça va vraiment dépendre un petit peu de vos préférences Je la ferai la des, de des, de des builds de un peu académiques bon, prédéfinis à la fin Mais on, tout est viable et il peut y avoir des hybridations possibles Donc je vais commencer par le classique le old school je dirais build bill de Xul c'est les geôliers les geôliers donc c'est quoi ça fait que prison d'os donc votre route qui ne peut pas être ratée puisque c'est ciblé et eh bien génère alors attention ça veut quand même ça veut pas dire que ça va toucher 100% par exemple une tracer euh, qui s'est fait route ou un DAK qui va se faire route bah, il va appuyer sur eux et instantanément la prison est terminée mais dans tous les cas ce qui est cool avec euh, ce talent c'est que maintenant la prison d'os génère 2 squelettes. Donc ça veut dire que si vous faites si vous faites route plus Q-spell, il y a 3 guerriers de squelettes dans un teamfight. Sans compter les autres héros qui peuvent être touchés par le q Donc ça fait pas, pas mal de squelettes mine de rien. Euh, C'est une quête, il faut générer 80 guerriers de squelettes. Une fois que vous avez généré 80 guerriers de squelettes, Tant que les guerriers squelettes se focalisent sur l'ennemi, leur vitesse d'attaque et de déplacement sont augmentées de 40 Donc ça, c'est fort, c'est qu'une fois que vous avez validé la quête, et eh bien si vous mettez euh, la prison, euh, vos, vos squelettes vont faire 40 de, de dégâts supplémentaires. En tout cas, ils vont attaquer 40 plus vite, et en plus de ça, ils vont se déplacer 40 plus vite. Donc il, ça évite le côté un petit peu où vous allez fuir les squelettes et les squelettes vont pas pouvoir vous taper. Là, et eh bien ils auront, euh, ils auront de la vitesse supplémentaire. Et ce qui fait du coup que Xul, eh bien, avec ses talents Déjà avant c'était vraiment pas mal Parce que ça permettait euh, de faire pop des petits squelettes en PVP Histoire de pas servir à rien Mais maintenant en plus les squelettes qui sont invoqués explosent Donc ça fait des dégâts en PVP Donc ça fait pop plein de squelettes Mais surtout c'est pas vraiment ce talent qui est fort C'est la synergie qu'il va avoir avec un autre, palier, avec un autre talent 7 euh, Mais donc ça fait que deux de vos sorts vont faire pop des squelettes Donc ça c'est vraiment cool Sachant qu'ils vont s'additionner Si jamais vous êtes dans une vague de sbires, Ils vont s'additionner avec les autres squelettes donc La limite c'est 3 squelettes pve mais en pvp il n'y a pas de limite donc potentiellement vous pouvez avoir une armée de squelettes sur des cartes par exemple comme spider queen ou euh, par exemple sanctuaires infernaux où vous allez forcément vous combattre dans des vagues de sbires et du coup faire pop des squelettes Alors je rappelle Voyage. les squelettes ça pop que sur les, les, les sbires hein, pas sur les monstres par exemple les squelettes justement de sanctuaires infernaux euh, donc ensuite on a le glas de la faucheuse Qui avant était une quête et maintenant qui est de base Elle a été nerf par rapport à la récompense de quête euh, auparavant Ça réduit le temps de recharge de la fausse spectrale de 2 secondes Et son coût à mana de 15 Donc au lieu d'avoir 8 secondes de temps de recharge vous en avez 6 Et en plus de ça au lieu d'avoir 55 de mana Et eh bien vous n'en avez plus euh, que 40 Et ça c'est loin d'être ridicule Donc c'est quand même votre principal outil de poke et de dépush. Donc c'est quand même relativement appréciable d'avoir... Euh d'avoir ce, ce sort ensuite on a la Faux Funeste et quelles que soient les builds ces, ces trois talents sont viables hein. Faux Funeste augmente les dégâts des attaques de base de Xul de 15% chaque ennemi touché par frappe maudite donc ça, ça, ça devrait être marqué en passif il n'y a pas l'infobule avec le passif mais c'est en passif si vous prenez ce talent même si vous n'avez pas, si pas appuyé sur Z ça augmente dans tous les cas vos dégâts d'auto attaque de 15% chaque ennemi touché par frappe maudite réduit son temps de recharge de 1 seconde jusqu'à un maximum de 12 secondes donc plus vous touchez d'ennemis avec le Z plus vous aurez de nouveau votre Z donc c'est quand même assez manavore mais ça vous permet d'être en perma Z donc perma debuff de vitesse d'attaque et en plus de ça perma attaque de zone Donc c'est quand même pas ridicule alors moi je vais prendre les geôliers on va faire le build classique Maintenant, on a le palier 7. Alors là, c'est le palier sustain, comme on vous en parlait euh, à Surzul. Il y a des très bons talents. Nous avons tout d'abord euh, le. Alors, j'ai parlé du mur d'ossement qui, je pense, sera nerf parce qu'il est très fort, notamment en solo queue, euh, puisque ça augmente le nombre de points de bouclier d'armure d'os de 35%. Alors, l'infobule est un peu bordélique. Quand on dit 35%, en fait c'est que ça passe de 25% des PV max à 35% Là ça donne l'impression que c'est des chiffres de dingue Mais ça passe juste de 25 à 35% des PV max Donc vous gagnez 10 points de pourcentage euh, Mais ça reste très fort, hein. bien sûr ça reste très fort Exul gagne également 20 points d'armure anti-sort pendant sa durée Donc 20 points d'armure anti-sort pendant la durée ça permet que votre shield soit protégé par potentiellement des dégâts de sort. Donc c'est vraiment pas dégueulasse, le mur d'ossement c'est vraiment pas dégueulasse. Maintenant vous avez un autre talent, c'est l'essence de Tragoul. Chaque attaque portée à un ennemi par un guerrier squelette rend Axul 0,5% de son maximum de points de vie et 0,2% de son maximum de points de mana et là vous vous dites bah ouais c'est le talent classique de Xul si vous connaissez Xul avant vous, vous dites bah c'est pas, pas ouf en fait c'est pas insane sur le papier c'est pas dingue 0,5 et 0,2 on se dit bah c'est pas fou dites vous c'est que pour chaque squelette Xul a gagné avec son rework 200 points de vie au niveau 0 à côté de ça il a euh, également maintenant des squelettes qui pop grâce à la faux et si vous avez le 4 grâce à la prison d'os c'est très fort, c'est très très très très fort parce que vous pouvez avoir des armées de squelettes dans les teamfights et en termes de sustain je vais vous montrer, et eh c'est loin d'être ridicule hein. c'est loin d'être ridicule, je vais laisser le boss me taper un petit peu et ensuite on a la moisson de vie, donc frappe maudite le Z rend Axul un montant de points de vie équivalent à 70% des dégâts Infligé au héros, donc ça ne marche pas en PvE, ça marche que en PvP. Mais 70% des dégâts infligés au héros, si vous avez pris le 4 sur le Z, ça commence à faire une bonne sustain. Le problème du build Z, euh, j'en reparlerai après, mais le problème de tout maxer sur le Z, c'est qu'en fait, si vous êtes zoné, que vous êtes blind, que vous êtes aveuglé, que vous êtes stun, que vous êtes contrôlé, ou tout simplement que l'ennemi vous, vous bloque, en fait, ne vous laisse pas passer et vous kite, et bien avec Zul, vous n'aurez aucun dégât. Et encore une fois, si vous êtes blind, pas de dégâts, donc pas de sustain, donc juste mort parce que vous êtes au corps à corps et que vous n'avez pas forcément les outils pour pouvoir rester en permanence au corps à corps. Donc ça marche à bas level ça souvent, à bas hello ça marche. L'exul appuie sur Z clairement. et un petit peu l'image d'un butcher qui met sa marque, les gens restent au cac et font ah, ah il fait mal, il fait mal, il tombe pas. Et du coup, eh bien le Bill Z a cette réputation d'être très efficace. Mais en fait le Bill Z ça punit très souvent les joueurs qui manquent on va dire de connaissances de jeu ou qui manquent tout simplement de mécanique. Après le build Z, on en reparlera à la fin, ça peut être très fort dans certaines euh, circonstances. Donc parlons maintenant comme je vous l'ai dit Il de l'essence de Tragoul faire. pour avoir la sustain. Vous voyez je fais pop des squelettes et regardez moi cette sustain. Et là vous allez vous dire ouais c'est impressionnant, en plus ça marche sur les héros, etc. En fait la grande force c'est que ça marche en PvE, vous faites pop des squelettes. Du coup, sans rien faire, juste en étant en monture là, et eh bien mes squelettes ils tapent et ça me soigne. Et pour un personnage qui n'a aucune sustain, Xul c'est très fort. Et avec le rework on aurait pu dire qu'il allait avoir de nouveaux builds, qu'elle allait être viable et qu'elle allait être vraiment très intéressant. Mais en fait, l'ancien build de Xul, le build classique squelette, est toujours aussi fort. Et même plus fort qu'avant puisque votre faux fait pas par squelette votre fait pas par squelette et en plus de ça vous avez gagné plus de pv donc les 0,5% de pv max bah ils ont été améliorés également donc c'est vraiment intéressant et en plus bon c'est vraiment peu mais le gain de mana ça reste toujours ok hein, c'est toujours un petit peu de mana récupéré sur votre quand vous faites des rotations vous pouvez pas être home c'est quasiment impossible niveau 10 maintenant alors on a deux ultimes dont un qui perdu. est vraiment très très efficace c'est les mâches squelettes il a même été nerf tellement il était, il était joué euh, Mais ça reste toujours le meilleur hein. Temps de recharge 90 secondes Donc évidemment c'est long Invoque une rangée de 4 matchs de givre Alors c'est un sort vectoriel C'est à dire que vous devez cliquer deux fois pour indiquer dans la direction qui va partir Invoque une rangée de 4 matchs de givre Qui attaque les ennemis proches Leur infligeant 103 points de dégâts par seconde Et les ralentissent de 30% pendant 2 secondes Dure jusqu'à 15 secondes Donc ils peuvent durer très longtemps Donc il y a un CD effectif aussi assez énervé Vous voyez là je, je, je, je, je me sustain en faisant rien donc ma squelette, très très fort. L'intérêt de Xul, c'est que justement, encore une fois, il peut pas forcément s'approcher voilà, pour pouvoir mettre une prison, ça met du temps avant de pop. Donc c'est vrai que c'est pas toujours très facile. Là les mâches ça vous permet en fait de d'aggro de, de, de très très loin Donc je vais vous le montrer juste après puisque c'est l'ultime que je vais jouer Ensuite on a la nova de poison 90 secondes de temps de recharge donc autant que les masquelettes Ça a été euh, amélioré puisqu'avant c'était 100 secondes Au bout de 0,5 secondes libère les projectiles empoisonnés Qui infligent 1381 points de dégâts en 10 secondes à tous les ennemis touchés Donc là les chiffres ont l'air incroyables oh 1200, enfin 1400 de dégâts c'est incroyable c'est trop fort Alors le problème de la nova de poison étant donné que c'est des dots, par exemple, si, vous, si euh, un héros appuie sur la stase, il ressort de la stase, il a plus de dégâts. Il a, il a pas pris de dégâts parce n'a a plus de poison. Ça coupe les poisons. Vous rentrez dans un bunker, vous sortez, ça coupe les poisons. Euh, donc le, le dot, la nature du dot fait que c'est pas forcément toujours très très très incroyable. Et surtout, il y a le projectile. L'incantation est très longue, le projectile est très lent. Et là, vous voyez Arthas, bah, il l'a pas pris. <rire> il l'a pas pris alors que bah voilà, il bouge pas. Et du coup, ça vous force. À optimiser donc à vous jeter dans la mêlée pour pouvoir potentiellement le faire et vous avez l'incantation donc vous pouvez vous faire cancel sur l'incantation et même comme ça bah vous êtes dans le team fight vous avez fait ça et vous voyez là ok je fais des dégâts mais le mec en fait pendant ce temps moi je suis au corps à corps et potentiellement je suis mort hein, pour avoir fait ça donc euh, la nova de poison c'est pas si simple à jouer que ça hein. c'est ça peut être fort mais ça demande quand même une certaine euh, ça demande quand même on va dire une un certain setup par exemple avec des contrôles euh, dans votre équipe qui sont assez forts et que vous puissiez vous approcher potentiellement et que l'ennemi ne puisse pas euh, se split et même comme ça c'est quand même difficile parce que vous avez les machquelettes et là je sais que les machquelettes quand c'est marqué on se dit 103 points de dégâts ouais ça fait zéro dégâts la nova de poison ça fait mal comme je sais que les squelettes, les gens ont tendance à sous-estimer les dégâts. Je vais juste vous montrer le sort, vous voyez, vous cliquez une fois et ensuite vous indiquez l'orientation. Donc ça permet en fait de contrôler les nips qui va être ralenti. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir le slow, le perma slow, lui faire masse dégâts. Et pour trouver une engage par exemple sur un flank, hein, vous passez sur le flanc et vous claquez les ultimes, et eh bien ça peut être très fort. Ça permet également eh d'aller sous l'effort, hein. ça fait beaucoup de fois fort, mais vous pouvez tout simplement aller sous l'effort par exemple, en aidant, puisque les tours vont focaliser les masquelettes squelettes qui sont quand même assez tanky, plus les gars à squelettes que vous allez faire pop, que vous allez faire pop, ça peut permettre de vraiment dive, d'aller, de plonger sous les structures ennemies. Mais bon, surtout c'est l'arrivée sur un flanc, vous mettez ça, les ennemis vont être ralentis, vont faciliter l'engage pour pouvoir attraper avec le piège, c'est vraiment pas mal. Alors maintenant on se dit oui, bon, c'est surtout utilitaire, mais les dégâts sont pas là. Ok, je vais mettre des machquelettes ici, donc on l'a vu, hein, Nova de Poison c'est 1381 points de dégâts. Après sur plusieurs, potentiellement sur plusieurs personnes, je suis d'accord, mais machquelettes, on va laisser. Parce que on n'a pas l'impression comme ça que les dégâts sont dingues, etc. Ça monte très vite, hein. Ça monte très, très vite. Alors là, vous allez me dire, ils bougent pas, etc. Ouais, mais d'un autre côté, des ennemis qui peuvent pas forcément bouger, il y en a beaucoup. Et vous voyez que, alors évidemment, c'est dans la boutique. Ça sous-entend que les masquelettes restent en vie. Après, la plupart des ennemis pensent pas forcément à taper les masquelettes. Mais dans tous les cas les stats sont quand même loin d'être ridicules, je suis d'accord que les dégâts c'est secondaire, c'est surtout l'utilitaire que ça apporte pour protéger votre équipe ou pour pouvoir engager, mais dans tous les cas les dégâts sont présents, la vitesse d'attaque des matchquettes est pas dégueu, en plus ça slow donc forcément il va pouvoir mieux plus facilement auto-attaque, donc c'est vraiment, vraiment pas dégueu. Niveau 13, alors là le niveau 13 on a aussi un palier très intéressant pour Xul Entre eux qui se partagent pour moi, entre. alors sauf si vous jouez Bill Z Où là la vitesse d'attaque va être bien Mais sinon ça se joue entre deux talents, vous avez la faux Après un délai, et pourtant moi j'y trouve vraiment ce sort Enfin la mécanique encore une fois est pas ouf Mais c'est vrai que pour avoir testé le perso, c'est vrai que c'est trop fort hein. avec le temps. Avec le temps, c'est indispensable puisque l'écho de mort après un délai de 1,5 seconde, une fois lancé la faux spectrale, ça invoque deux faux supplémentaires. Donc, tout simplement, hein, ça a l'air. Euh, voilà, ça refait euh, pop des faux. Et comme vous le voyez, ça fait pop, même ces faux là font pop des squelettes. Donc, très très très très fort puisque vous pouvez potentiellement eh bien, avoir ma squelette de présent et ça avec le retour. Bah vous, voyez, vous pouvez avoir potentiellement une armée de squelettes dans les teamfights, sans compter la prison plus les mages, vous pouvez avoir une armée absolument incroyable, hein. par exemple là je fais mage squelette. Vous voyez il y a une armée de squelettes sur le pauvre Arthas et il se fait découper, hein. et je suis qu'un Xul, hein. sans les dégâts en pourcentage PV et pourtant vous voyez... Il a super mal Donc ça c'est vraiment vraiment cool pour le coup euh, les... La faux c'est très très très très fort C'était déjà très fort Maintenant que ça fait pop des squelettes c'est encore meilleur On a ensuite l'amplification des dégâts Ça augmente la durée du route de 0.25 Donc je rappelle c'est 1.75 le, le route Donc ça fait passer le route à 2 secondes deux, Un route de 2 secondes ciblé C'est quand même loin d'être ridicule Et en plus de ça ça réduit l'armure de l'ennemi Donc l'armure générique, donc physique et magique De 25 points Donc c'est vraiment très bon aussi Maintenant je vraiment que l'écho de mort est trop trop fort sauf si vous, vraiment vous avez besoin d'améliorer le burst de votre équipe. Par exemple, imaginons que Xulchromi c'est vrai que la, la vulnérabilité sur la prison peut être très très forte mais en dehors d'un combo spécifique je pense quand même que l'écho de la mort est trop fort dans votre dans votre kit. Donc sauf voilà, encore une fois avec un combo sinon à mon sens le, la faux est, est excellente par exemple si vous jouez avec double mage pourquoi pas euh, pourquoi pas le draft s'est mal passé vous êtes avec Liming, Chromie bah, pourquoi pas par exemple euh, servir des contrôles et donc euh, le route plus longtemps comme ça ça permet à Chromie et Liming de faciliter les dégâts pour, potentiellement surtout que bah, vous aussi ça va augmenter les dégâts de votre faux, ça va augmenter les dégâts des squelettes etc hein. pas, ça marche aussi pour vous bien sûr euh, et donc l'injection multipoint le Z qui augmente la vitesse d'attaque de Xul euh, cumulable jusqu'à un maximum de 75 donc à chaque fois que vous touchez avec votre Z et eh bien vous augmentez votre vitesse d'attaque. Niveau 7, donc évidemment qui synergise avec les points de vie et euh, les points de vie et les dégâts bien sûr. Mmh. Niveau 16, ah, Xul voit comme vous le palier très très fort de Xul avec que des bons talents. C'est vraiment un crève coeur le 16 parce que c'est que des bons talents. Je vais commencer par la lance d'os, le classique. Inactivable, qui inflige 504 points de dégâts aux ennemis, donc c'est très fort. Et ça a 12 secondes de temps de recharge. Mais surtout, et la lance d'os. C'est un nouveau sort qui a quand même une très bonne portée Et qui vous permet eh d'atteindre des ennemis très loin Donc ça vous fait un nouveau sort, c'est complètement un nouveau sort sur le sud Et qui vous permet eh d'ajouter euh, sur le burst Imaginons que vous avez mis la prison sur quelqu'un Là vous lui mettez la lance d'os Et voilà ça lui, fait, euh, ça lui fait des petits dégâts L'intérêt c'est qu'avec 12 secondes de CD vous pouvez l'utiliser pour le PVE bien sûr En ayant, euh, je vais rafraîchir l'effort et je vais ramener les squelettes mais ça fait permettre aussi d'améliorer votre wave clear. Et ça vous fait du poke à distance. Et comme on l'a dit, Xul ne peut pas forcément rentrer dans la mêlée facilement. Et bien vous voyez, vous avez des outils de poke à longue distance. On se rapproche pour essayer de faire euh, amener les faux. Vous voyez, le wave clear est quand même très rapide. Donc ça, c'est vous voyez, le, la quête 4, 4, elle est quand même très rapide à stack. Donc au final, la, la, la lance d'os, c'est vraiment très intéressant pour, pour Xul. Parce que c'est un nouvel outil indispensable dans son kit où il peut pas forcément toujours s'approcher au cac, donc c'est encore une fois très fort. On a ensuite la mutilation, les héros adverses touchés par la fausse spectrale ou les gars et les squelettes sont ralentis de 40% pendant 2,5 secondes. Donc encore une fois si votre équipe manque cruellement de contrôle, la mutilation c'est bien parce que ça permet du coup que les. la faux qui fait pop des squelettes ralentit le mec. Donc les squelettes ensuite peuvent taper plus facilement. Donc ils ralentissent l'ennemi. Donc leurs explosions et leurs dégâts vont toucher plus facilement l'ennemi. Donc potentiellement, même si vous n'avez pas pris le 7, mais potentiellement ça va vous augmenter votre sustain et votre régène de mana. Donc c'est fort. Bien sûr la mutilation c'est fort. Surtout avec le triple faux, évidemment. Ah, si vous jouez pas triple faux, c'est un peu moins fort quand même. Hein. Mais euh, avec euh, la triple faux, bah voilà, vous pouvez perdre ma slow des adversaires. Donc c'est quand même assez cool. Ensuite, on a l'affaiblir qui voit un debuff, encore une fois, les dégâts infligés aux héros adverses touchés par la frappe maudite et les guerriers squelettes sont réduits de 40% pendant 3 secondes, alors la force c'est surtout de pouvoir debuff par les guerriers squelettes, pas forcément pour le Z, parce que le Z, tout mettre encore une fois sur le Z de corps à corps, bah des fois ça marche pas, mais faire en sorte que les guerriers squelettes débuffent les ennemis de 40%, ça pour le coup c'est très intéressant, donc le 16, bah c'est vrai que c'est un crève-coeur parce que les 3 talents sont très très forts, donc encore une fois, hein, là vous faites ça même si j'ai pas la lance d'os et que j'ai ça, vous voyez les squelettes vont débuff. le Arthas de 40%. Donc imaginez contre un Malganis, bah ça veut dire moins de vol de vie, ça veut, ça veut dire moins de PV, c'est très fort, très très fort. Illidan par exemple, bah, il va avoir ses dégâts en moins, donc aussi de la, de la sustain en moins, donc c'est pas ridicule, c'est pas ridicule. Après on a la lance d'os pour le burst. Niveau 20, et encore une fois à niveau 20 il y a des très bons talents, on va commencer par la blessure mortelle. Blessure mortelle ça réduit les soins que reçoivent les héros adverses touchés par la fausse spectrale de 75%. Alors j'avoue je commence par un talent qui est un peu plus situationnel, mais c'est un anti -heel. Et les anti c'est jamais mauvais. C'est très fort. Alors moi j'adore ça surtout contre bah, des Alexstrasa, des trucs comme ça, où il y a des grosses fontaines de soins, même contre de la Morales, des trucs comme ça, il y a énormément de heal, bah la blessure mortelle, euh, instantanément, vous mettez ça sur l'ennemi, potentiellement il y a toute l'équipe ennemie qui peut voir 75% de points de vie en moins, donc enfin de, de, de, de soins en moins et ça marche sur leur propre sustain, contre Mal'ganis encore une fois très très fort donc la blessure mortelle ça marche contre quasiment tout mais d'un autre côté je le préconiserais contre vraiment des héros qui jouent beaucoup sur la sustain ou contre des, euh, des supports de type fontaine de soins ensuite il y a un talent que j'adore c'est les écrits de Kalan pourquoi Chaque fois qu'un guerrier squelette inflige des dégâts le temps de recharge des capacités auriques de Xul sont réduits de 1,5% donc ça veut dire que les mages squelettes ont 90 secondes de CD, avec ce 20 potentiellement ça a 40, 30 secondes de CD, voire moins donc moi ça j'adore parce que les mages squelettes c'est quand même quasi indispensable dans le, dans le, dans le kit de Xul et j'ai passé des teamfights parfois un petit peu long euh, des teamfights par exemple d'une dizaine de secondes où mes squelettes j'en ai tellement fait pop avec le nouveau Xul que euh, j'ai pu lancer 3 mages squelettes dans un teamfight donc ça c'est vraiment très fort alors c'était un fight qui avait quand même un petit peu duré Mais pour le coup, deux fois Ça, ça arrive assez, euh, assez facilement euh, On a ensuite les, euh, Alors faut pas oublier Que maintenant ça marche aussi pour l'armure d'os Avant ça ne marchait pas pour l'armure d'os Maintenant ça marche aussi pour l'armure d'os Donc ça réduit de 1,5% le, le retour de l'armure d'os Donc avoir Toujours encore plus d'armure C'est quand même très efficace Donc ça, ça combo très bien avec l'entrave évidemment Puisque vous avez déjà une réduction de CD Mais ça combo bien sûr très très bien avec l'ombre et la répercussion aussi qui n'ont pas justement qui ne bénéficient pas d'une réduction CD. Ensuite on a le les mages qu'elle améliorées qui augmentent le ralentissement des matchs de 20%. Donc on monte à 50% si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 50% de slow euh sur, sur les sur les auto-attaques des squelettes qui tapent à distance donc c'est vraiment pas dégueu et en plus de ça toutes les 5 fois que la faux spectrale touche les héros adverses elle génère un mage de givre au lieu d'un guerrier squelette à leur remplacement. et ça bah c'est loin d'être ridicule c'est vraiment vraiment pas mal parce qu'avec la triple faux bah vous pouvez assez aisément stacker oui, oui, non, vos faux et ensuite ça bah, fait pas pop un mage qui slow l'ennemi de 50% ce qui profite aussi du bonus et il tape à distance donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment, vraiment pas mal et en plus avec votre votre prison vous allez faire pop un squelette normal Donc ça vous fait une petite armée de morts vivants C'est quand même vraiment pas mal Ensuite on a la Nova de Poison améliorée Qui est quand même situationnelle de base hein, La Nova de Poison vous pouvez pas la prendre tout le temps Et même si vous la prenez Nova de Poison rend un montant de points de vie égal à 50% des dégâts fligés Et sa durée est augmentée de 50% Le fait que ça soigne c'est vraiment pas dégueu Parce que souvent c'est une prise de risque sur la Nova de Poison Donc si vous manquez de sustain bah, C'est vrai que le visage jondariel peut être très fort euh, Donc voilà pour ce qui est des talents de d'Uxul Maintenant on va parler un petit peu des builds alors personnellement mon build que je conseille qui probablement ne sera pas autant nerf, enfin je pense vraiment qu'il y a des builds qui vont être nerfs mais celui-là à mon avis ne sera pas nerf donc c'est plus viable je dirais sur le long terme. C'est le build classique à l'ancienne, le old school qui marche toujours aussi bien avec triple faux, lance d'os et au 20 vous prenez ce que vous voulez, écrit de calan, blessure mortelle ou les mâches Moi je prends écrit de Kalan très souvent. Donc voilà le build que je conseille et que je joue personnellement, j'adore. Après au 1 vous pouvez évidemment moduler entre tout ça mais c'est très intéressant. Donc, personnellement, au 1 je, je, je joue soit ça, soit répercussion, soit entrave. Mais là, vous avez un, vous avez un build qui vous permet d'avoir de tout de la sustain, du contrôle, de l'utilité pour votre équipe, du burst, du DPS. Vous avez, euh, vous avez plein de choses, on va dire. Vous avez plein de choses. Vous voyez cette armée de squelette. Bon, là, c'est avec le temps de recharge, mais malgré tout, l'armée de squelette est énorme. Donc, ensuite, vous avez euh, le build un peu plus basé sur la faux, qui est, pas, qui est pas dégueulasse, qui est un nouveau build, on va dire, parce qu'avant c'était tout jouer sur la faux bah, c'était pas terrible euh, donc là on s'en fout je vais changer, Et je mettrai percussion prenez la faux au hein. oh, 4 pardon talent. au 7 vous prenez ce que vous voulez ça marche aussi avec Tragoul hein, mine de rien parce que plus vous êtes faux plus vous avez êtes... on pourrait dire bah comme t'as pas les squelettes au 4 euh, le Tragoul ça sert à rien ah, maintenant la faux fait pop des squelettes donc le Tragoul bah, est viable avec un bill faux hein, tout simplement donc euh, du coup j'aime bien aussi ce build, j'ai essayé un petit peu c'est sympa donc Et potentiellement avec Tragoul ma squelette écho de la mort alors au 16 c'est pas parce que vous jouez faux vous êtes obligé de jouer faux avec mutilation mais c'est quand même pas mal après il y a la lance d'os malgré tout et au vin blessure mortelle ou écrit de calan encore une fois c'est juste pour le coup c'est pas académique c'est un build squelette un build squelette avec des talents euh, différents parce que euh, osé, vous pouvez par exemple partir faux funeste malgré euh, donc là je vais, je, je vais vous montrer d'ailleurs vous pouvez totalement partir sur un autre build qui à mon avis ne marche pas forcément de ouf à haut niveau mais qui fonctionne en solo queue mais en solo shoot au niveau malgré tout elle peut marcher. Au 4 ce que vous voulez Glade de la faucheuse faux funeste jolié là on va partir faux funeste et là c'est pas Bill Z c'est mur d'ossement avec l'augmentation de l'armure d'os les machettelettes au 13 la triple la triple faux au 16 lance d'os ou mutilation comme vous préférez mais après c'est vrai que la faux qui ralentit ça permet de faire proc l'entrave mais ça veut dire que vous puissiez auto attaque donc au 16, ce que vous voulez, les trois sont bien, on va prendre Mutilation hein, pour montrer que ça peut totalement varier. Et au 20, Écrit de Kalan par exemple. Et là, bah, vous avez un build où vos auto-attaques font plus mal. Et surtout, eh bien, vous, pouvez, euh, vous pouvez réduire le temps de recharge de manière assez considérable. Hein. Regardez, la Reduc, euh, la réduque est vraiment intéressante. Et vous avez à la fois un build très tanky, ça vous permet également d'avoir plus souvent l'armure dose, donc plus de tankiness, vous avez un petit peu de tout, du contrôle de la tankiness, c'est assez cool. Maintenant le build le moins, on va dire, euh, le, moins, le moins viable, enfin le moins viable, le, moins, le plus situationnel mais qui peut être très très très très, très fort, c'est un build totalement full faux, euh, avec le build Z, donc là au 10 pareil ma squelette pour permettre de Z, hein, parce que je sais que je, souvent, a bas niveau, c'est Z plus Nova de Poison. Mais si vous voulez jouer le Z, vous avez encore plus intérêt à jouer Machuelette pour que l'ennemi soit bloqué et que vous puissiez le Perma Z. Au 13, le, la faux. Puisque ça va augmenter votre vitesse d'attaque. Et là, au 16, vous pouvez jouer ce que vous voulez lance-dos, affaiblir, mutilation. Ce que vous voulez, encore une fois. Euh, mais bon on va partir sur euh, On n'est pas obligé de jouer Z au 16 ça ne, ça ne, En fait ça ne synergise pas forcément dans le build de Z Bon là c'est un Arthas Donc il réduit ma vitesse d'attaque Mais comme vous voyez bah, ça, plus ça avance Et plus j'augmente ma vitesse d'attaque Et vous avez vu quasiment tout de suite en le Z Et comme ça marche aussi en PVE là, Vous voyez je peux perdre ma Z un ennemi En touchant un maximum de monde donc on va prendre la lance d'os, pourquoi pas. Et au 20, blessure mortelle, ou écrit de calane, ou amélioration. Là, je vais prendre la blessure mortelle, par exemple. L'intérêt, ça va être contre une équipe qui va énormément se stacker. Et bah vous voyez, je vais taper très, très, très vite. Et surtout, bah la... avec le 7, bah je me soigne aussi en fonction des dégâts reçus. Et j'augmente avec le 13 ma vitesse d'attaque. Donc, ça a un côté très kikou qui fonctionne en mode... Ah bah oui dans un teamfight je peux faire des trucs de fou hein, puisque je tape, je tape, je tape et je me soigne comme un débilos et comme vous le voyez ça sous-entend que je dois pouvoir perdre ma Z sans rien faire donc ça veut dire que l'ennemi bah, il reste au corps à corps comme un débilos ce qui va pas forcément toujours arriver mais après bien sûr il est impressionnant ce build. Alors, en quoi ce build peut être monstrueux bah, Contre, bien sûr, à Baello, des ennemis qui bougent pas, qui ne kite pas, donc qui ne reculent pas, qui n'essayent pas de jouer sur le fait que vous avez peu de mobilité, contre des ennemis qui pensent pas, enfin, qui restent vraiment au corps à corps contre vous, ou qui ne pensent pas justement à ce, cette connaissance de jeu. Et du coup, c'est un peu le build que je nomme retard, parce que c'est soit ça marche et ça explose tout le monde, soit ça sert à rien et très souvent c'est inutile. À quel moment le build Z peut être monstrueux Contre des persos qui vont beaucoup, notamment corps à corps, avec des clones. Donc je pense à qui, je pense à Samuro. Parce que Samuro, vous pouvez être le meilleur Samuro du monde contre un Xulbil Z, c'est injouable. Injouable. Déjà votre Z réduit la vitesse d'attaque. Donc Samuro, ça réduit ses dégâts. Votre Z vous soigne. Les images miroirs il est obligé de les utiliser pour vous DPS Donc plus vous touchez de monde avec le 13 Plus vous augmentez la vitesse d'attaque Plus vous vous soignez C'est ingérable Vous tuez à la fois le vrai Samuro et ses images miroirs Donc le samuro peut pas swap sur les images miroirs En mode ah oh, t'as tapé celui-là Bah moi j'étais je, je, pas là j'étais pas le vrai Vous tapez les images miroirs et le samuro. C'est injouable pour Samuro. C'est le build Samuro ne peut rien faire. C'est le build, Samuro ne peut rien faire. Surtout que Xul, si vous jouez un autre build, le Samuro va vous gank, etc. Très facilement. Par exemple, bah, le Samuro, vous Je mettez un une main. prison, il appuie sur A, la prison, elle a disparu. Elle, il n'y a plus de prison. Donc, potentiellement, il peut totalement vous outplay. Et avec le build Z, Samuro ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment ultra strong contre Samuro. D'autres situations, vous allez par exemple avoir un double support. On l'a vu ce genre de build en main tank Xul, où vous aviez un double support pour vous faciliter tirer la la, la la possibilité de mettre des dégâts et là vous devenez une espèce de, de ce qu'on dit Xultank mais en fait c'est plus Xultank comme il a deux supports derrière lui c'est plus Xul ou Xul Butcher où vous allez rentrer dedans et taper tout le monde et faire super mal tout en ayant un bon wave clear bien sûr donc ça c'est la force du build Z mais c'est quand même comme vous le voyez soit ça demande du double support soit ça demande une équipe qui puisse énormément bloquer l'adversaire ou tout simplement des héros qui vont vous dive et des héros corps à corps qui vont vous dive et là bah, le Z sans, sans trop de contrôle on va dire et là vous mettez Z et vous soignez donc c'est pas si courant que ça donc voilà pour ce qui est euh, des builds de Xul Pensez, j'en ai déjà parlé pour le tips, mais pensez à mettre la prison pour faire proc le Cuspel, pour assurer votre touche de Cuspel. N'oubliez pas que Xul, si vous rentrez dans un teamfight un peu n'importe comment, vous allez mourir. Donc malgré qu'il ait été renforcé au niveau de sa tankiness, vous allez quand même mourir. Donc ne l'oubliez pas, et c'est pour ça aussi que les mages sont très très forts. Donc voilà pour ce qui est de, de Xul. N'oubliez pas aussi, quand vous jouez avec Xul ou contre lui, n'oubliez pas que les... les... Les sbires enfin les, les, les qui meurent font pop des squelettes Donc vous potentiellement vous pouvez aller dive Très loin sous les forts Puisque bah oui je fais un Z Et là les squelettes prennent l'aggro sur le fort Sur les tours donc pas de soucis Donc voilà pour ce qui est de Xul J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé Notamment avec le rework Donc plein de bisous n'hésitez pas à liker poser vos questions est-ce que j'aurais oublié des points N'hésitez pas à me, à me mettre tout ça en commentaire Vous abonner à la chaîne Youtube etc etc Merci à vous Passez une bonne journée une nuit On s'en fiche un petit peu en tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, j'en ai déjà parlé. <rire> vous avez le Twitter, le Facebook, que vous pouvez suivre évidemment, c'est que la chaîne Twitch, bien entendu, pour suivre tous les streams. Et vous avez également le site, avec les actus, tous les liens qui, qui conviennent, et également le Discord. Voilà, plein de bisous.